Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo euh, un peu hors série de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais euh, c'est quelque chose qui me branche pas mal et je me suis dit que ça pouvait être cool d'en discuter avec vous vu que c'est un petit peu une découverte de site et que ça peut être intéressant pour d'autres de trouver ça. Donc on se retrouve là sur un article de la Provence où vous savez actuellement en ce jeudi 6 mai 2021, il y a des tensions euh, entre les pêcheurs euh, français et l'île de Jersey, hein, donc euh, du point de vue de, voilà, de France, de tout ça. Et euh, euh, du coup, il y a une cinquantaine de bateaux de pêche français qui sont sur une zone donnée, qui encerclent un petit peu l'île et qui sont là un petit peu pour faire pression sur toute l'île pour que, justement, ils puissent pêcher dans leur zone. Et en gros, par rapport à tout ça, euh, bah. Le gouvernement britannique a envoyé deux bateaux de guerre, enfin deux, deux petites frégates plutôt, hein, c'est pas donc un cuirassé, on va éviter d'aller dans, dans les stéréotypes, mais voilà, donc deux bateaux de la Royal Navy, le HMS Severn et le HMS Tamar, pour surveiller la situation, encadrer la zone et être sûr qu'il n'y a pas de dérapage. Et du coup, par rapport à tout ça, donc... Euh, J'ai trouvé ce site-là, qui s'appelle Marine Traffic, comme vous le voyez là. Euh, vous pouvez euh, aller sur ce site-là et voir en temps réel tous les bateaux euh, qui sont dans une zone donnée, ou même à l'échelle de la planète en fait. <rire> et comme vous le voyez, ici, donc, on est ici dans la partie euh, française au-dessus de la Bretagne, où euh, vous avez la Normandie et compagnie. Et euh, ouais. vous pouvez zoomer donc, voilà, sur l'île de Guern Guernsey là, et l'île de Jersey. À ce niveau-là. Et si vous continuez à zoomer, donc déjà, en haut à droite, vous avez les coordonnées en direct. Donc, longitude, latitude, et puis euh, d'autres trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Et, ici, hein, vous pouvez voir en direct tous les bateaux français. Donc, si jamais vous voulez vous vérifier les noms et autres, vous avez, du coup, le nom du bateau, le, la distance d'où il est, euh, la destination, enfin, ce qu'il qu fait. Et, vous pouvez cliquer dessus et avoir une information et Par exemple, là, c'est le Biel, bateau de pêche français. Vous pouvez euh, regarder euh, son tracé, par exemple, donc d'où il est parti. Euh, voilà, exactement tout le tracé qu'il a fait. Et quand vous faites un compte, vous avez d'autres options. Vous pouvez carrément regarder, euh, par exemple, les bateaux, les superconteneurs et compagnie. Donc, c'est vraiment hyper cool sur ça. Vous avez vraiment énormément d'informations. Et pour confirmer parce bah, que l'article disait, qu'il y a deux bateaux en temps réel qui sont dans cette zone donnée, deux, deux bateaux anglais... Donc le HMS, Tamar et Ansern. Enfin, euh, Severns et Tamar. Vous les voyez, ils sont juste ici. Donc en orangé, rose, c'est les bateaux de pêche. En rouge, c'est... Donc là, c'est le truc de les, les super tankers, là. Il y a aussi les voiliers en rose. Rose violet, plutôt. Et vous avez en bleu clair les bateau en question et donc vous voyez ici on a le HMS Severn et juste à côté le HMS Tamar et euh, on peut on peut les, les voir en direct voilà entre guillemets bouger donc là vous avez le, le, leur dernier ping leur dernière position il y a 3 minutes donc c'est cool et vous les voyez en direct et là par exemple juste à côté c'est un bateau de pêche anglais donc Voilà à ce niveau-là. Donc voilà, petite suite sympa que je voulais vous présenter sur la chaîne petite découverte, vous aurez également le site en description si vous voulez aller cliquer, regarder les bateaux, tout ce qui s'y passe hein. comme vous voyez on peut zoomer on peut regarder jusque dans le port tout ce qu'il y a et, et tous les bateaux on peut même voir un petit peu les, les bateaux de plaisance et autres et vraiment vous pouvez voir tous les bateaux partout <rire> et euh, par exemple ici vous voyez un petit peu les, les routes commerciales hein, où il y a le plus de bateaux qui circulent et par exemple les gros bateaux les gros trucs verts c'est donc, les cargos, et si l'image va apparaître, c'est les super conteneurs. Je vais essayer de vous en montrer un. Alors, là, c'est pas celui-là. Il y a un petit peu différents trucs. Voilà. Euh, là, on a un truc de, de passagers. C'est bizarre. Je le trouve plus. Le J'en ai vu un tout à l'heure, un hein, gros. Donc, là, carrière. Ah, voilà, il est là. Tac, voilà. Moltrus. Et donc, voilà. Un bateau, je ne sais pas de quelle nationalité, je ne connais pas le drapeau-là. Mais euh, voilà, un super conteneur. Vous pouvez voir le tracé, l'itinéraire. Donc voilà, sur ça, et vous pouvez faire par exemple des détails sur le navire pour avoir un petit peu plus d'informations. Et euh, voilà, vous avez la dernière position connue. Et puis là, un petit peu toutes ces choses-là qui sont un petit peu verrouillées. Euh, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis si vous voulez vous amuser à, à voir les bateaux, les photos, les, peut-être les, les cargaisons et autres qu'ils peuvent avoir, ça peut être, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo euh, en lien avec l'actualité vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si jamais vous voulez d'autres petits formats du style, d'autres petites vidéos dans ce style-là, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, au cas où à mettre un like, vous abonner et compagnie. Ça pourrait être très cool. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, quoi, au cas où je pourrais vous faire d'autres vidéos où on pourra voir d'autres bateaux de guerre, des fers endroits, ou peut-être voir les porte-avions et compagnie, ça pourrait être vraiment très cool. Donc voilà, comme vous voyez, le, le bateau en question, c'est le HMS Severn et le HMS Tamar. Donc voilà, sur le site de Marine Traffic. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, et puis bah sur ce, euh, bonne navigation et bon vent